Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler euh, des Chem13 euh, et de la technologie ARP. Alors qu qu'est-ce qu que les Chem13 eh Ce sont des, des épandages aériens de produits chimiques par des avions. Donc là, par exemple sur cette image, on a un ciel bleu. Après, sur la deuxième image à droite, on a donc ces, ces traînées de substances chimiques dans le ciel qui s'étalent au fur et à mesure et qui forment un, un ciel laiteux euh, blanchâtre. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ces, dans ces épandages chimiques? Euh, Là, par exemple, je suis sur le site de l'accès PICA, c'est une association avec Ciel Voilé aussi. Ça fait partie de ces, de ces associations qui, qui informent le public sur ces épandages. Alors, ils ont fait des, des tests, euh, ils ont analysé l'eau de pluie, donc, euh, dans le Doubs. C'était en 2015 et ils ont remarqué euh, une augmentation du taux d'aluminium, euh, de la quantité d'aluminium dans, dans l'eau de pluie. Euh, donc, donc voilà on est, euh, euh, là il y a par exemple un, un document tout à fait officiel d'un laboratoire de recherche et on peut voir aluminium 232 microgrammes euh, par litre hein. il y a aussi du barium alors, il a, ils ont repéré aussi du titane et du strontium euh, alors il faut savoir que l'aluminium euh, est, est, est un facteur de de dégénérescence neurologique c'est à dire que ça à terme ça, ça entraîne euh, la maladie d'Alzheimer donc ça attaque ça attaque la mémoire hein. donc si vous voulez en savoir plus il y a ce, cet excellent documentaire bye bye blue sky euh, voilà de, je peux vous mettre le, le lien euh, euh, en bas de la vidéo alors euh, pourquoi euh, pourquoi est-ce que euh, on balance des produits chimiques <rire> sur nos têtes Alors c'est ça existe de, depuis. Euh, alors en, en Europe, on a commencé euh, à y pendre euh, au début des années 2000. Et euh, donc pourquoi pourquoi est-ce qu'on Balance des produits chimiques. Alors il y a trois de, niveaux de, de, de compréhension. Alors pour nous, publics, euh, on nous dit que c'est normal, ce sont des traînées de condensation. C'est Même la météo, même Météo France nous, nous le dit. Ce sont des traînées, c'est totalement naturel, ce sont des traînées de condensation. Euh, mais bon, il suffit de... je pense qu'il ne faut pas sortir de, de Polytechnique, euh, être très grand euh, chimiste pour... Euh, pour imaginer que ce sont des, des traînées naturelles. Euh, il suffit de voir quand on a en hiver quand on, quand on parle, euh, il y a de la fumée, enfin de, de, de la vapeur d'eau plus précisément qui, qui sort. et bien, ce sont c'est ça qu'on appelle des, de la condensation. Ça s'évapore en deux secondes. Là, on a des traînées persistantes euh, qui forment, qui s'étalent avec le temps, avec le vent. Euh, et qui, qui forment des, des, des, des... un voile blanchâtre. Euh, donc ça c'est le premier niveau de lecture, c'est-à-dire c'est totalement naturel, dormir, continuer à dormir. Alors sinon, euh, au niveau des, le deuxième niveau de, de lecture, c'est au niveau des dirigeants, des dirigeants des états. Parce qu'effectivement ils, ils, ils sont en contact avec euh, l'armée, avec leur état-major, ils ont des services de renseignement, etc. On ne peut pas leur dire, ben non, c'est normal. Donc, pour eux, c'est tout à fait officiel, hein, c'est à l'ONU, c'est même débattu à l'ONU. C'est un problème de géo-ingénierie, c'est-à-dire euh, que en fait, ce serait pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, euh, bon, je ne vais pas expliquer comment, ils, comment, comment ça peut marcher, comment ils expliquent ça, parce que c'est en fait, euh, bon, ça, ça, ça, je ne vais pas allonger la vidéo. Euh, mais bon, c'est totalement inutile, enfin, c'est pas en balançant des, des particules euh, de métaux qu'on que, que, qu va lutter contre le réchauffement climatique. Alors je fais une petite parenthèse, euh, c'est que le, le réchauffement climatique est un canular, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Euh, donc là on est sur le site Saint-Amour, c'est un, un, un site qui, qui diffuse des messages du ciel. C'est le seul site euh, prophétique euh, à, à qui je fais confiance, une totale confiance, sur Internet. Ça ne m'empêche pas, parce que comme je suis gourmand euh, spirituellement, je suis très curieux, je, je suis d'autres prophètes, mais je, je ne peux pas garantir à 100% leur, euh, leur fiabilité. Alors que sur, ce, sur Saint-Amour, c'est du 100%, je suis sûr. Et donc Jésus dit, euh, Donc c'était le 27 septembre 2015, « Je suis votre Jésus ni incarné. » Je vous appelle de nouveau dans la nation sainte du Saint-Amour. Dans cette nation, il n'y a aucune crainte au sujet du réchauffement climatique. Entre parenthèses, un canular conçu pour amener les gens à un gouvernement unique mondial. Donc si vous voulez, ça, ça, euh, sur, euh, la, la, le prétexte du réchauffement climatique euh, est un prétexte pour les, les élites sataniques de notre monde, euh, sous-entendu sous les Illuminati. Pour, pour créer, pour amener au, à ce gouvernement unique mondial qui sera euh, régenté par l'antéchrist. Alors, euh, maintenant on va passer au, au, au troisième niveau de lecture, et là c'est un peu plus délicat parce que c'est justement le, le niveau de lecture des, des élites sataniques, donc on touche à, à la vérité, mais le problème c'est que comme c'est un programme secret défense, top secret, c'est assez difficile d'être sûr à 100% cependant euh, donc les les Illuminati ont, ont érigé euh, donc les pierres de Géorgie les, les Géorgia stones euh, tout ça est, est très officiel c est sur Wikipédia euh, donc ce sont des pierres et sur ces pierres il y a leur commandement alors le premier commandement c'est maintenir l'humanité en dessous de, de 500 millions d'individus. Autrement dit, euh, ça, ça, ça, ça, ça rejoint l'idée qu'il faut euh, qu faut entamer un processus de dépopulation de la planète. Euh, et je pense que, à titre, à titre personnel, je pense que ce, ce programme d'épandage aérien, euh, en tout cas, je suis sûr, affaiblit le système immunitaire. Euh, et certainement que dans l'avenir ils pourront balancer des virus euh, par exemple quand ce sera la, la troisième guerre mondiale qui, qui, qui va nous arriver dans, dans, dans quelques années je pense que les élites illuminatives en profiteront pour balancer des virus euh, et, euh, et pour réduire la population donc voilà première chose ce, ce, ça vise un programme d'affaiblissement de, de la population d'affaiblissement de, de la population peut-être aussi pour mieux instaurer le, des lois liberticides pour, pour éviter que le, le peuple ne se révolte euh, sinon je ne vois pas trop quel est l'intérêt euh, de balancer ce, ce genre de particules euh, alors ceci dit euh, je pense que ce, ce programme de, dép de, de, de dépendage aérien de ChemCraze est associé euh, à, la, à la machine ARP, euh, c'est-à-dire euh, le, le projet High Frequency Active Auroral Research Programme. Euh, donc, c'est un programme, euh, là je suis sur Wikipédia, un programme euh, à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère. En fait, il balance des, des ondes euh, dans l'ionosphère. Euh, là aussi c'est assez euh, difficile de savoir la vérité euh, alors quand même sur Wikipédia, bon Wikipédia c'est pas du tout euh, conspi mais il parle quand même de, des sujets de controverse euh, c'est tout à leur honneur euh, donc le, le projet Herp est à l'origine de toutes sortes de théories du complot et de fantasmes euh, alors, mais c'est vrai en fait, ce ne sont pas des, des théories du, du complot Uh, ARP permet de modifier le climat, d'interrompre toute forme de communication urcienne, uh, de détruire ou détourner avions et missiles transcontinentaux et finalement influencer les comportements humains, tout cela via des actions sur l'ionosphère, donc en balançant des, des, des ondes à une certaine fréquence. Uh, alors ils ont oui modifié le climat mais aussi provoqué des qu'ils qu indiquent pas provoquer des, des tremblements de terre et des, effectivement, des, des ouragans, des, des catastrophes naturelles. Euh, alors, pourquoi je, je fais le lien entre Arp, et, ou plutôt entre les Kern 13 et Arp Eh bien, on, on a des images assez saisissantes, alors attendez. Euh, voilà, euh, par, exemple, euh, par exemple, là, on a on a clairement euh, une image qui, qui, qui prouve... On balance des ondes et avec les chemtrails, vous voyez, ça fait ce, ce genre de stri, de striage. Euh, alors, j'ai pas vu les autres photos, enfin, on a des nuages vraiment très bizarres. Euh, voilà, c'est des coups de des coups d'ondes euh, dans le ciel. Alors, ça ça, ça, ça rend enfin, moi je pense que euh, donc, que ces chemtrails, donc, bon, euh, Affaiblir la population, c'est accessoire. Je pense que ce, ce programme euh, sera, euh, enfin, est plus lié à ARP, et pour, pour, euh, donc pour, pour tout ce que j'ai dit, pour modifier le climat, pour, euh, pour aussi influencer les comportements humains, etc. Euh, mais en fait, bon, je, je, je, je n'évoque pas tous les problèmes que que l'accumulation d'aluminium entraîne dans, dans la nature. Euh, mais en tout cas, euh, ce, ce programme ARP, c'est ce qui je pense, m'a convaincu définitivement que nous sommes proches de, de la fin des temps. Donc c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'une ère. On va basculer dans l'ère du millénium j'en reparlerai dans une, dans une autre vidéo. Mais en fait, si on continue à polluer comme ça, je veux dire... Euh, euh, la, la, toute la nature, les animaux, l'eau, l'herbe, le, le, le sol, enfin je veux dire, euh, l'humanité n'y résisterait pas en, en deux-trois générations. On, voilà, c'est l'extinction de l'espèce. Euh, bon, en fait, euh, les illuminations ont prévu d'en finir assez rapidement. C'est pour ça qu'on va très rapidement basculer. Euh, euh, eux, ils seront planqués dans des bunkers euh, souterrains. Euh, pendant la troisième guerre mondiale euh, enfin bah, je, je parlerai de tout ça euh, plus en détail euh, prochainement euh, alors euh, alors alors effectivement donc j'ai dit que c'est chem13 euh, donc le système immunitaire alors moi à titre personnel euh, j'utilise j'utilise euh, Bon, je prends de la vitamine C, euh, je prends euh, aussi des, des algues euh, pour détoxifier le corps et j'utilise aussi de l'huile de krill, donc c'est une huile de crevette pour euh, détoxifier euh, l'aluminium. Euh, voilà, je vous, je vous souhaite euh, une bonne, euh, bonne continuation, euh, que Dieu vous bénisse et à bientôt.